Pourquoi on ne monte oh. pas sur le toit de cette maison Ça faisait Abdallah Ça faisait mal Ça Abdallah